Comment jouer le Démoniste Destruction en PvE au plus haut niveau sur World of Warcraft Et d'ailleurs, est-ce que ça vaut le coup de le faire Est-ce qu'il est viable Voilà, la question va être amenée sur la table. On a un gros joueur de Démoniste Destruction qui m'a contacté, donc ça fait grave plaisir. Merci à toi et bienvenue à toi. Et je te laisse dire sur quel pseudo tu veux, tu veux que tu veux que je, je t'appelle. Bah moi, c'est Chaos, donc je joue sur Bah du coup, bienvenue à toi la Chaos. Merci. Et... Du coup, on va parler du démon destru, de son opti. On va commencer par la méta. Une question qui fait plaisir parce que c'est l'aspect de. <coughs> la, la meilleure spé du démo. <rire> ça donne quoi le démon destru T'en penses quoi euh, bah, Actuellement, euh, on ne va, va pas se voir la face, nous ne sommes pas du tout dans la méta. Euh, que ce soit en raid ou en même plus, on n'est pas du tout dans la méta. Vous verrez que les meilleurs euh, les meilleurs euh, démos, par exemple, euh, en même plus, hein, je vais prendre ce raid euh, Hop, c'est là. Regardez un hein, multiplus, avec leaderborg, parlock, destruction. Voilà, le meilleur il a un K8. C'est voilà, c'est <rire> voilà, ah ouais. 18-19. ATM moi je suis trail des 17. Donc en gros je suis peut-être pas loin de, actuellement, de ce que fait le meilleur destruit. Et moi par exemple je suis à euh, 1k3 derrière. Donc euh, là je me rapproche maximum, enfin, me rapproche rapidement du maximum de ce que nous on peut on peut faire même plus, même, même avec une team euh, optimisée. Donc en même plus, les mecs c'est Affli parce que même Affli ça doit être le meilleur, il doit être à 2k3 et, et voilà, malheureusement on n'est pas dans la méta, pour ce qui est du raid, euh, bah, c'est pareil, euh, à part deux fights où, euh, où on peut être dans le top, donc euh, c est, c est, que ce soit sur euh, Altimore et, euh, et les généraux, euh, là où il y a du deux cibles assez, assez constants, on, on est là, vo vo vo je vous le rassure, euh... Mais néanmoins, pour l'instant, un, un affli sur ces fights-là restera toujours plus fort que nous, malheureusement, même si notre spé, normalement, est censé être, être faite et censé être forte que sur du double target. Ouais, donc, donc la, la gros, le gros avantage du démo Destru, normalement, voilà c'est le double cible où il est censé éclater tout le monde, entre autres grâce à Tumult, qui en plus a subi un petit up, il dure assez longtemps, etc., sur Shadowlands. Mais le truc c'est qu'il y a une spé qui est large devant et enfin large un peu quand même ouais mais malgré tout sur du double cible surtout euh, qui dure mm -hmm. et c'est Affli qui est l'autre spé de démo quoi. Donc c'est ça le gros souci hein. C'est ça, actuellement le gros souci moi bon, je pense que ça se réglera avec le temps du moins je l'espère euh... Mais pour l'instant euh, actuellement sur du double cible là où notre, là où notre classe Enfin du moins notre SP est censé être la la, la la meilleure du jeu actuellement c'est pas le cas donc je pense que Ouf fur et à mesure des, des paliers et, du, et de l'extension, je pense que ça sera régularisé. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, après, euh, je vous invite à aller regarder euh, un post-wet qui a été fait. Donc, il va y avoir un, un hub de l'aspect qui est pour l'instant en phase de test dans d'autres régions et qui n'est pas effectif pour la nôtre. Donc, euh, je vous invite à aller regarder par exemple euh, la vidéo de Kalamazee. Elle a fait pas mal de sim dessus. Euh, vous verrez que malheureusement, même avec ce hub-là, on repasse pas encore vraiment devant comme on devrait, devrait l'être. Mais on sera plus viable déjà. Mais ça se rapproche bien. déjà, ça se rapproche pas mal. Et ce sont des chiffres qui sont assez encourageants parce que du coup, bah mine de rien, c'est dire que tu pourras jouer des trucs sans pour autant te dire, attends, euh, bon, voilà, tu vois, c'est un peu pénalisant par rapport à autre chose quoi. C'est ça. Carrément, carrément. Bon, du coup, Destruit est derrière pour l'instant en mono, en double cleave et en AOE. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages à la classe. Mine de rien, on est quand même capable de mettre des bons dégâts. D'ailleurs, on peut le voir sur quelques logs qu'il a fait. Je vais en montrer quelques-uns là qui vont passer au-dessus sur la vidéo. Pour ce petit, si on veut quand même faire le maximum de dégâts possible et qu'on a envie de jouer la Destrologue, c'est quoi déjà les légendaires à aller chercher Alors, les légendaires à aller chercher, euh, pour ce qui est du raid, donc ça sera. Euh... Ça sera celui là donc les braises des Azjakir, donc euh, qui fait que conflagration a une charge supplémentaire et réduit son temps de recharge de 3 secondes donc euh, là je ne l'ai pas équipé je vais, vais l'équiper tatata euh, ta, ta. on va mettre ça hop voilà donc là vous voyez là j'ai trois charges et le temps de recharge est passé à 8,8 secondes donc celui-là en mono c'est à thème le plus fort il ya il, il est enfin, pour moi et même vous verrez sur les logs il est assez loin devant il euh, n'y a, euh, a, a pas photo, c'est le meilleur. Donc, euh, celui-là, pour aide, sans, sans hésitation. Après, euh, pour ce qui est du Mythique Plus, il euh, faudra aller chercher celui-là, donc le saut d'invocation euh, de Wilfried, qui fait que chaque LK que vous dépensez réduit de 1,5 secondes le temps de ressort d'invocation d'un Infernal. Donc, en général, en Mythique Plus, euh, vous allez avoir un Infernal après toutes les 1 minute 50, 2 minutes. Donc, ce qui va super bien timer avec le Dark Souls si vous jouez avec. Du, du coup, euh, bon, on en reparlera, mais imaginons si je prends cette légendaire, est-ce que tu délayes ton Infernal pour qu'il match sur le Dark Soul, même si tu le récupères un peu plus vite Si tu joues le saut d'invocation de supérieur de Wilfred, est-ce que tu attends pour toujours aligner Misère et, et ton Infernal En MM, oui. Ouais. Euh, okay. En raid, maintenant, bah, comme normalement, vous n'êtes pas censé l'utiliser. Non, Sur aucun fight pas. Sur tous les fights, en raid, tu jouerais les braises tu vois, sur tous les fights, tous les fights, je joue les les Tous les fights. Okay, okay. Parce que c'est, il est AKM trop fort. C'est vraiment, c'est notre meilleur légendaire. Ouais, et puis c'est vrai que ça te sert aussi sur le multi du coup. Enfin, On va, on va le revoir un peu plus tard aussi. En termes de congrès, je vois que, euh, bon, t'as fait euh, chez l'originalité des démonistes. t'es chez les fées. Alors, je suis chez les fées. Je suis, je suis chez les faits et c'est intéressant qu'on parle en, en termes de Covenant parce que euh, je vais vous montrer quelque chose que j'ai checké il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, J'étais allé sur Blood Mallette. Donc, t'as bon, un Ouais, je te laisse partager ouais, tranquillement. Voilà. Euh, donc, voilà, normalement, donc, là, là, vous voyez. Alors, pendant un moment, euh, Necro était repassé devant. Donc, c'était le Force de Sémir qui était repassé devant. Là, ATM, si vous regardez, donc là, euh, j'ai 30 pour la semaine ouais. Je vais remettre peut-être Renault 28 quand même. Bon, voilà, par exemple, Renault 28, ATM, c'est MNI. Donc, normalement, ATM, je suis censé, selon Blue Mallet, euh, passer en Necrolord. En euh, maintenant, euh, le truc, c'est que. Euh, voilà donc ça c'est donc ça c'est de la théorie c'est des sims donc normalement c'est censé être euh, MNI en écran-seigneur senior est censé être le meilleur pour détruire la TM mais euh, néanmoins donc, là, vous voyez quand je vais remettre par exemple euh, Renault 30 c'est Nia qui repasse devant voilà, avec euh, les nouveaux traits Et donc euh, donc voilà donc je, je suis assez mitigé pour l'instant moi je choisis Paye tout simplement euh, parce que bah, au début euh, c'était ça qui était fort euh, faut pas oublier que le la pourriture d'âme euh, et le proc mastery est très intéressant pour nous euh, c'est un proc mastery qui est quand même assez conséquent et euh, et ça fait que euh, en, en burst bah, ça nous permet d'envoyer de, de, de pas mal pas mal de grosses cas même. Même, si, bon. euh, même si vous enfin pour ceux pour ceux qui vous détruisent plus longtemps voilà maintenant c'est que le secret notre mais, notre mastery est assez RND ce, ce qui est assez dérangeant ce qui rend justement notre classe notre aspect du moins difficile à équilibrer je pense donc ce qui fait que voilà à des moments on va peut-être être dans le top et à des paliers on va peut-être être tout en bas comme comme actuellement surtout en sortie d'extension c'est vrai qu'il y a cette particularité en destru où ta mastery elle augmente d'un montant mais qui dépend et c'est vrai que ça c'est vraiment propre à destru c'est Propre à la destru, j'ai moi j'ai sur aucun autre de mes rerolls re ou, ou de mes persos, j'ai vu ça à, avant. Pour ceux qui jouaient avant, vous vous souvenez, normalement c'était euh, par exemple euh, alors, le passif, c'était au début ça augmentait les dégâts de incinérés, émolation, conflagration, et après il euh, y avait euh, un petit truc qui faisait que euh, les sorts qui consommaient euh, donc des braises ardentes à l'époque, hein, donc ça fait, ça fait quand même un petit, un petit moment. Les sorts qui consommaient des braises ardentes augmentaient euh, de X pourcentage les sorts qui consommaient des braises. Donc c'est-à-dire plus de feu et cas Et quand c'était ça à l'époque, ça c'était fort. Ouais. Et, mais là, du coup, euh, bah tiens qui était dessus, du coup, qui était sur les stats, la maîtrise, c'est une, euh, une stat primaire, elle se situe, comment la maîtrise euh, euh, bah, Du fait de sa RNG, euh, moi quand je me sim, euh, par exemple, je vous prendre le, le, le, le, le sim que j'ai, que j'ai fait. Euh... Voilà, en poids de stade, par exemple, moi, ma mastery, là, elle est, à... elle, est tout... elle est tout derrière. Là, apparemment... Tu, tu peux me le bon. montrer là aussi Tu peux faire un, un switch, switch euh... Oui, excuse-moi, je vais faire un switch. Ouais, hein. t'inquiète. Ouais. Euh, donc là, vous allez voir, là, ma mastery ATM est euh... et, en fait est tout au fond. Donc là, elle est à 0,88, à 1,39, même la Versa est devant, même le Crit est devant. Donc là, normalement, là, je suis censé aller chercher de la hâte et de la Poly. Euh... Néanmoins, maxi... Quelqu'un qui cherche à maximiser sa maîtrise, en soi, c'est pas c'est pas quelque chose de mauvais. Euh, simplement, c'est juste que vous allez compter sur énormément de rentiers. Ren Donc, c'est à dire mm -hmm. qu'il y a des fights où euh, c'est simple. Si votre mastery est propre bien, euh, bah, vous allez faire de, de, de bons dégâts. Si elle est propre pas, bah, malheureusement, vous allez vous allez être tout en bas. Et ça, sera, en fait, ça sera chagrin. Ouais, d'accord. Voilà, et ça et... dépend vraiment pas de toi. C'est juste es... -ce voilà, que malheureusement. Le jeu du jeu de la chance est avec toi ou pas quoi. Quand vous avez toutes les étoiles alignées, vous pouvez faire le meilleur pool de votre vie, vous allez vous allez, vous allez être très haut dans le recount, là vous allez dire ok ça envoie. Mais quand vous n'allez pas avoir tout cet alignement des étoiles, euh, bah vous n'allez pas envoyer grand chose malheureusement. Ouais carrément carrément. Donc là voilà, Et... Donc pour ce qui est des points des stats, voilà, c'est. Vous direz Et de... en, en, multi, ouais. en multi ça, ça change tu, tu vas chercher quoi en multi non, multi, tu, tu gardes pareil. Même, pour, même si tu veux faire du multi, tu, tu gardes pareil. En soi, moi, ce que je vous conseille, ATM, là, par exemple, moi, c'est trop de maîtrise. Donc, allez chercher entre 50 et 53% de maîtrise. Et après, vous balancez tout sur add poly ou add crit. Ça marche. Voilà. ok. Ok. Euh... Différentes optiques de jeu, c'est oubliez pas que, que le crit les, les chances de coup critique augmentent les dégâts de la, de la, de la casse-bolt, donc euh... mmh, c'est ça aussi qui vient. C'est hein, que le crit, même si elle crit forcément, euh, ça va voilà. quand même augmenter tes dégâts, quoi. Yes, carrément. Et du coup, en termes de parce que je, je reviens un petit peu en arrière, en termes mmh. de, con de conduite d'intermédiaire, tu vas chercher lesquels c'est quoi qui est optique euh, au niveau de ta congrès. Euh... Alors, enfin, ATM, niveau... euh, donc euh, le plus optique, donc euh, pour euh, Red, c'est Reste Cendré, donc ce qui fait que ça augmente les dégâts de 6 pour... Les dégâts de trait du KO et incinerie contre les cibles affectés par émolation de 6%. Ouais, et vrai. en deuxième conduit DPS, euh, Conflagration augmente les dégâts restants de votre émolation de 11,2% jusqu'à ce que l'émolation parvienne à son terme ou soit réinitialisée. Donc euh, ah. voilà, c'est deux conduits DPS ATM que moi j'utilise. Ah mais du coup euh... ça, ça implique euh, un gameplay qui tourne autour euh de, de l'immolation un petit peu oui ouais. bah de toute façon c'est enfin l'immolation faut toujours garder faut toujours la garder sur sa cible, c'est le enfin, plus mmh -hmm. important et c'est vraiment ce qui vous permettra déjà là avec ces conduits là de up vos dégâts. Sans... Si vous n'avez pas d'immolation de... sur votre cible ça, bah, vous avez déjà fait pas de dégâts mais bah, alors là vous allez vraiment pas en faire Ouais bien sûr mais c'est dans le sens du coup ça te demande potentiellement de mettre une conflag instantanément après une immolation euh, ou, euh, double ou de refresh immolation hein, pour remettre une conflague dessus, tu vois ce que je veux dire Alors oui, euh, mais de toute manière, euh, dans le cycle, vous allez voir c'est naturel, vous allez, faire, vous allez mettre une, une immo et dès que vous allez avoir une conflague d'up vous allez en mettre une directe. Mm. Donc mm. Euh, vous, vous pouvez essayer de timer à peu près les deux, c'est possible, euh, maintenant euh, je pense que vous, gagnez. vous allez gagner peut-être un peu mais très peu mais ça c'est vraiment si vous voulez essayer de vraiment pousser un ouais, pousser au max. Min max au, au taquet, voilà. mais en, en soi, vraiment... il n'y a pas trop besoin. Voilà, en soi, c'est pas vraiment euh, le truc à faire euh, absolument. Quoi. là ça marche. Donc, ok, voilà. ok. donc ça c'est les, les deux conduits que tu as envie d'aller chercher, sachant qu'en priorité tu vas chercher quand même, si, si dans le cas où tu n'as pas encore tout débloqué ton renom, tu prends celle qui augmente les dégâts de ton chaos bolt et de ton Incinéré contre les cibles qui ont immolation. C'est ça. C'est le premier à aller chercher. Il y a, a d'autres cas dans lesquels tu as envie de prendre d'autres Par exemple celui sur le tumulte ou autre ou... Euh, celui sur le tumulte qui peut être intéressant donc sur un fight comme Altimor et, euh, et, euh, et les Généraux euh, parce que ça fait que le Tumulte transfère 15% de dégâts supplémentaires. Euh, donc celui-là sur un fight comme, euh, comme Altimor, euh, surtout, surtout vraiment Altimore et euh, même les Généraux, il peut être très intéressant. Donc vous pouvez le, le, le mettre à la place de, de, du moteur à combustion. Euh, sinon, euh, à part celui-là, euh, euh, en mythique plus peut-être intéressant les, les, les marques d'Infernal, mais euh, overall de tout un donjon, euh, la dévastation au moteur à combustion est, je pense, plus intéressant. D'accord, ça marche, ça marche. Voilà. Yes, nickel. Et du coup, pour revenir sur, sur, les, euh, sur les trinkets, c'est lesquels que tu vas chercher J'ai vu que tu avais celui de The Other Side, là euh, alors oui, j'ai le quantum, et euh, j'ai euh, le Donc euh, le quantum est euh, très fort en face de burst, qui nous apporte un gros proc euh, en, en mastery ou en hâte. Donc quand il proc là, en général, vous allez voir, ça fait très plaisir sous BL, euh, tout part euh, comme des fusées. D'autant plus euh... que euh, 3 minutes, c'est le même cooldown que ton infernal, hein, si je ne m'abuse. Exact. Ouais. Là, donc euh, ça taille bien avec votre avec l'Infernal, donc ce qui permet qu'en face de burst, vous envoyez euh, de bonnes curse même si, vous les en... Même si vous les envoyez pas fort, vous les enverrez soit fort, soit vite. Euh, et après, euh, si votre raid, euh, si vous avez commencé à avoir pas mal de, de stringkets là, bah, prenez les kettle là, il est juste super fort en raid. C est, c est, ouais, est il est trop cool. fort en casteur. Ouais. Voilà. Sinon, pour MM+, à limite euh, vous pouvez jouer avec celui-là ou le Quantum. Euh, si dans votre groupe, il y en a plusieurs qui ont, qui ont celui-là. Euh, sinon, vous pouvez jouer avec l'autre trinket d'Atrius, qui est le réceptacle des brûles de froid pardon. <rire> il va pour tout le monde, celui-là. Hein. Non, je crois qu'il va pour tout le monde. <rire> ah, il fait trop trop mal, hein. l'actif, il est... Euh... L'actif voilà, est... est juste trop fort euh, sur un pack, c'est n'importe quoi. Carrément, carrément. Et du coup, en termes de... On va attaquer le mono-cible, déjà. Parce qu'il mmh. faut quand même voir voilà, comment on envoie en mono-cible, parce qu'en plus, j'imagine déjà rien que ça, tu vois, c'est une vraie question. Parce que c'est pas une spé qui est à la base, censée vraiment envoyer trop en mono-cible, du coup... Euh... Voilà, c'est important de réussir quand même à le faire de toute façon et à pouvoir briller sur les autres modes de jeu. Je te laisse montrer un petit peu les talents déjà. Euh, si tu veux bien, euh, sur qu'est-ce mm -hmm. que tu vas privilégier pour le mono. Alors, euh, moi, simple, moi mono, je vais prendre donc feu soudain, mm. euh, donc conflagration, avec 25% de dégâts supplémentaires et faire une charge supplémentaire de retour de flamme. Donc, ça c'est fort si vous envoyer euh, les cosbots plus rapidement. Éradication, mm -hmm. ça sert rien. On n'a pas assez de hâte et feu de lame mm. est euh, pas du tout obtue ouais, à ouais. Je pense qu'ils ont vraiment besoin de rework ce, ce sort pour qu'il soit vraiment un. un, un Intéressant qu'on puisse un jour vraiment euh, prendre le enfin décider de le de, de prendre. Mmh, euh, voilà. euh, Entropie inversée après, donc euh, ce qui fait que nous sort une chance de, de donner un bonus de casse pour Salade pendant 8 secondes. Mmh. Euh, j'ai déjà vu, rare, hein, mais j'ai déjà vu des démos perf avec la combustion interne. Euh, alors en soi, le, le talent est intéressant, mais c'est une autre petite dieu et moi personnellement, à, à thème, je Ouais, avec pas, avec enfin. peu de hâte Voilà je vous conseille pas ça Si, si on aurait beaucoup de hâte à Éradication plus ça pourquoi pas mm. Mais là actem non Et la brûlure de l'ombre bah, ça se joue tout simplement pas C'est pas optimiste C'était bien on avait, une vraie, on avait une vraie exec quand c'est sorti à l'époque euh, Mais là pareil Ils ont besoin de faire quelque chose pour ce sort Pour qu'ils soit vraiment utilisés Pour qu'on on, on ait une exec un peu comme un euh, comme affli Donc euh, donc voilà, faut, faut, faut il faut qu'il retravaille aussi ce sort-là parce que en soi, euh, sur un fight où, euh, où peut-être les, les mobs vont trouver vraiment très très vite, il peut être au petit, mais euh, actuellement en rennes et en M+, ce n'est pas, pas le sort que vous allez prendre. Ouais voilà, peut-être intéressant en, seulement en PVP je pense. D'accord. Voilà. Après pour cette ligne-là, donc là c'est vraiment à votre choix, moi je ferai ouais. sombre pack, j'aime bien avoir un, un shield et un CDDF en plus. Ah, vrai. Euh, voilà bah maintenant la, la plupart a beaucoup joué à la ruée la, hein, la, la, la moby en plus ouais. bon après voilà comme je suis faillé euh, je pense que la femme madame mm -hmm. fait assez bien son taf et vous pouvez jouer aussi à la pote des mondes beaucoup joue avec ça on est très, très peu en soi à jouer avec le sombre pacte moi ça c'est mon fait personnel là ici c'est vous choisissez vraiment ce qui ce qui vous plaît et ce qui lequel enfin le talent avec lequel vous êtes à l'aise mm -hmm, bien sûr ouais. après euh, en mono donc ce euh, sera le cataclysme euh... Tout simplement euh, en mono, il fait juste euh, trop de dégâts et en plus il, il applique l'immolation, donc c'est vraiment très fort. Euh, le feu et souffre pas intéressant, même si euh, il peut avoir une optique qui se joue avec un, un autre légendaire, je pense qu'on en parlera après. Et euh, Inferno à thème euh, pour du mono, bah non, c'est un talent ah en haut. Ouais. Euh, un, ouais, ouais, euh, donc... un manque plus de feu, soit sur boosté, ouais, pour l'instant. Voilà, euh... mais pour l'instant, non. Euh, ici, euh, donc il ouais. euh, ouais. euh, faut jouer au coil. Donc euh, en raid ça va ça vous rendre à 20% PV, donc c'est une sorte de des mini pierre de soin, donc c'est toujours bien. Euh, MM ⁇ vous pouvez jouer Coil ou euh, Sombre c'est euh, ça fait très bien le taf. Ensuite, euh, en mono, donc Brasier Rugissant, donc ce qui fait que Conflagration augmente les dégâts que vous infligez à la cible avec Immolation incinérée et Conflagration de 25% pendant 8 secondes, donc euh, autrement dit ça augmente en soin même nos, nos sorts de feu en fait. Mmh, mmh. Euh, donc, actuellement en mono, c'est plus fort euh, au début d'extension. Beaucoup avec la pluie du chaos, mais euh, le roaring blaze reste euh, plus intéressant. Normalement euh, j'ai bien vu des mecs qui ont, qui ont perfait au tout début avec euh, plus du chaos et c'est pas assez dégueulasse que ça. Mais le plus opti, je vous conseille, c'est bras irruvissant. Celui-là, c'est chaos c'est très RNG quoi. Bah, en fait, c'est très RNG et comme ça a été nerf en plus. Euh, c'est une nerf de 2 secondes, hein, mais c'est quand même un nerf qui, qui fait mal. Euh, vraiment, celui-là, à limite, vous jouez celui-là vraiment, si par exemple vous avez pas le légendaire que j'ai, si vous avez le saut d'invocation, vous, là, je vous conseille de jouer celui-là, mais si vous avez le légendaire bis, vous là au roaring blaze, il n'y a pas photo. Et grimoire de Sacrifice, bah, ça ne sert à rien depuis euh, peut-être Légion. Donc, euh... donc pareil, ils ont besoin de rework aussi ce, ce, ce, ce, ce talent-là. Après, pour ce qui est en bas, donc simple, vous avez deux fois. Euh, canalisation de feu démoniaque. Et ATM, j'irais, euh, peut-être un peu plus optique que le Dark Soul. Euh, ah ouais, néanmoins, en mono. ouais En mono. Ouais, ouais. Néanmoins, euh, vous pouvez jouer avec le Dark Soul, ça c'est vraiment une question de préférence, parce que la différence entre les deux est vraiment très très faible. Euh, sur les Sims, en tout cas, le, la qualité est ah, peut-être un tout petit peu plus haute, mais peut-être de, je sais pas, 0,2%. C'est pas énorme. Euh, mais euh, par moi, je préfère jouer personnellement à, à l'Amson. Et vous verrez que euh, dans ce log vous verrez bah, que euh, la plupart sont mitigés entre ces deux talents-là. Et le coup du Tardam pour le coup, euh, pas du tout utilisé. On dépense pas assez de tiers ouais. d'acide. Ouais, bien sûr. Donc, euh, voilà. Yes yeah, ça marche. OK. Bon, du coup, là, la Rota, maintenant. Comment qu comment qu'on dévait Quel est, est qu l'open qu euh... pour l'open, c'est très simple. Euh... C'est simple. Bah... Vous allez, donc là... Euh... Admettons que la que votre DB mis soit à 4, vous claquez la prépote, là c'est incinéré, cataclysme, pourriture d'âme, foom flag, infernal, chaos bolt, vous claquez le dark soul en même temps trinket, et là après vous, vous y allez, chaos bolt, chaos bolt, les fraises quand elle arrive à 5. Et après c'est Chaos Bolt, Chaos Bolt, Chaos Bolt. Incinérer pour récupérer de quoi faire les Chaos Bolt. C'est ça. Donc tu fais Chaos Bolt et... dès, tu... dès que tu peux la faire en fait. Hein, dès que tu peux, ouais. sous Burst, vous pouvez... dès que tu peux. Et le plus important c'est essayer de vraiment de la lancer quand vous avez le, le buff de la conflague donc je vais vous montrer qui est juste là. Ouais. Le but c'est vraiment de lancer un max de Chaos Bolt quand vous avez ça. Surtout quand mmh. c'est hors Burst, vous devez absolument le lancer quand vous avez ça. Mmh. Euh, excepté le, le, le seul moment où vous allez le, le lancer sans le buff euh, c'est sous Burst si vous, vous overcapez Tiard parce que euh, je sais pas parce que vous avez peut-être trop de hâte avec la BL ou autre et que vous allez résider max de shard ou parce que qu'il y, y a deux cibles ou plusieurs cibles, là oui, à ce moment-là, euh, oui, vous, vous balancez une Chaos Bolt sans, sans le buff. Mais euh, sinon, euh, toujours avec le buff de la Conflag. Ça marche. Oui, ouais, ça, c'est super important. Sinon, elles, elles mettent vraiment 30 ans à partir dans hein, les Chaos Bolt. Malheureusement, elles mettent 30 ans à partir. Donc, euh, c'est pour ça. Moi, je pense que je manque un peu de hâte parce que là, du coup, j'ai 13% de hâte. Et mmh. vous allez voir que même avec 15, 17 ou 18% de hâte, vous allez voir que ça mettra encore du temps à partir, ça ça viendra je pense avec le temps où... et les paniers, où... où là on pourra les envoyer un peu plus vite. Et, et du coup j'ai pas bien fait gaffe, c'est quoi ta gestion des clonflags du coup mon pion tu, tu la mets quand clonflag, que parce qu'en plus t'as trois stacks là du coup si je ouais. m'abuse en gros, votre coup-flag, tu dois la balancer à l'open. Donc, quand tu open juste après ton cataclysme et ta pourriture. Donc là, tu balances une coup-flag avant de balancer tes infernos parce que là, tu vas avoir de la résine de shard. Et si tu fais l'inverse, quand tu vas balancer ta coup-flag, tu vas être full-shard, du coup tu vas overcap de shard, et c'est pas bon. Sinon, tu la balances dès que tu as l'uptime de ton buff, dès que tu as de tes charges là, t'en remets une. D'accord. Simplement et t'essayes d'en mettre une sur, sur immolation impérativement. Ça marche. Donc dès que t'as pu les deux stacks, en fait, tu vas les mettre, donc tu vas faire tourner tes conflags euh, comme ça. Au niveau de l'open, il y a un truc que j'ai pas bien saisi du coup, c'est oui. pourquoi euh, tu fais incinéré puis euh, cataclysme, et pas directement cataclysme euh, au pool. C'est parce qu'incinéré, il a un travel time, et du coup ça te laisse le temps de mettre les deux, c'est ça C'est ça, c'est ouais, ça. Mais non, c'est un pool à 3, s'il me met vraiment à 42 range, attendez reculer, je voir, hop là Ouais ça arrive en voilà. même temps Ouais, ça en même ouais, temps. ouais. ouais, ouais. ouais du coup c'est du coup c'est le petit hein, de faire de l'incinéré en plus fait d'accord ça marche C'est ça, donc... bah, 4 pré potes 3 vous ouais. balancez l'incinéré Assurez-vous quand même bien d'être max range pour Pas pré-poule avant Et en même temps vous balancez le cataclysme En même temps le cataclysme Après tu pars directement sur la pourriture d'âme C'est ça, pour avoir le buff mastery Donc euh... Tu mets ta conflag, et après tu balances Inferno, âme euh, sombre, Chaos Bolt, Chaos Bolt, Chaos, ouais, chaos Bolt. Après ça va Chaos Bolt, Chaos Bolt, Chaos Bolt. Et dès que vous n'avez plus de burst, il n'y a plus de BL, tout ça, vous partez dans une phase creuse, et là c'est simple, vous êtes pareil, toujours, hop. si vous n'êtes pas de cataclysme, vous pouvez claquer de... immolation. Et là, hop, Chaos Bolt, là vous avez là j'avais 4 shards, donc là j'utilise les deux, hop, et là, je reconflag direct pour ouais. balancer mes incinérés plus vite. Hop, là je reconflag direct, hop. Et je rebalance une Chaos Bolt, je refresh l'Imo, là je rebalance pour avoir le buff sur l'incinéré, pareil, là c'est fini, je rebalance pour avoir le buff sur la Chaos Bolt, hop. pareil, là je l'ai pas, je balance un Incinéré normal, je rebalance pour avoir le buff, là objet de buff, Incinéré et Chaos Bolt avec le buff, et cataclysme d'ex d'Exup, on CD. D'accord, ouais, je vois, je vois, je vois. Du coup, au final, avec cette légendaire, t'as tellement de charges et de temps de recharge que tu peux te permettre de l'avoir en permanence, quasiment Quasiment, ouais, quasiment. Je pense qu'avec plus de hâte, pour ceux qui ont... Qui ont ouais, t'auras peut-être des plus moments plus de de où hâte. tu feras quand même un truc sans, quoi, mais... Euh... Ah ouais, as, enfin, dans tous les cas, il y a des phases creuses, vous allez voir, vous allez peut-être avoir peut-être 3 ou 4 secondes de, de recherche, donc là, je vais envoyer quelques incinérés très lentement, mais mmh. euh, vous allez voir, ça revient assez vite après, c'est... En soi, vous balancez quasiment tout le temps des incinérés ou des, ou des chaos bolts sous le bœuf, c'est euh, pas possible de pas les envoyer sous le bœuf. Ok. Bah, du coup, au final, la, la rota, elle est, euh, elle est assez... comment dire... tranquille elle est, assez, euh, elle est assez souple, tu vois, elle est assez intuitif, quoi, c la, la c rota, C'est ça. Ouais, ouais. C est, c est, franchement, ça va tout seul, vous n'avez même pas besoin de regarder que ce soit un clavier ou, ou une wikora, bah, pour l'arcinement, vous, vous voyez bien que je n'en ai, ai pas besoin. Euh, je, fais, je fais tout c'est à l'aveugle en fait. Vous allez mmh. voir avec l'habitude ça, ça, ça, ça, va, ça va aller tout seul. Ouais, moi, moi j'avoue que perso j'aurais remis euh, au moins un UCORA pour traquer euh, les, euh, les buffs de la conflag, etc. Mais, euh, mais je comprends qu'avec l'expérience t'en es vraiment pas besoin Ah oui, alors moi je, alors, moi, je, je tiens à moi je joue comme ça. Mais ne prenez surtout pas exemple ni sur mon interface ni sur ma manière à moi de jouer. Euh, euh, voilà, si, si vous avez besoin d'installer Wikora, parce que vous n'arrivez pas à traquer comme moi, euh, j'arrive à lever les yeux en haut sans, sans trop perdre euh, le fight de vue ou ni mon perso de vue euh, pour les AOE. Voilà, franchement, ne le, le faites pas. Mettez une wikora, euh, ça, ça, ça fera très bien l'affaire. Euh, vous avez le pack de Lénia que j'ai regardé sur la vidéo Affli. Vous allez voir, c'est un pack qui est multi Donc euh, vous pouvez prendre celui-là, il marchera très bien pour, euh, pour l'aspect destruit. Vous aurez, vous aurez vraiment de quoi traquer. Euh, tout ce qui est la tumulte, l'infernal et, et, et autres. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je, je recommande vraiment de jouer avec un courant au milieu de l'écran quand on maîtrise pas à fond. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, mmh. donc, donc moi, je m'étais mis à beaucoup jouer moine et à beaucoup me renseigner dessus. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai regardé aussi les gros joueurs de moine, tu vois, par exemple. Et il y a un moine chez Complexity Limit qui s'appelle Trill. Et mmh. euh, donc, son interface, c'est l'interface de base du jeu. Et il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est comme toi. Il a sa vie qui est tout en haut à gauche. Il, a, euh, il, il joue tout... Euh... En fait, il connaît tellement sa classe qu'il a besoin de rien traquer. Il, il, voilà, il fait limite au son, tu sais. Genre, il sait, ah oui, j'ai eu un proc là. Donc, il, il reconnaît ou il voit visuellement. Mais ça demande, en fait, d'avoir une telle expérience de la classe, de l'aspect. Bah comme toi avec ton destro que tu joues depuis super longtemps qui font qu'au final toi tu peux te passer de ces trucs là mais c'est vrai que quand tu es moins, moins expérimenté tu as besoin je trouve d'un truc visuel qui te dit Oh putain faut, faire, faut que je fasse gaffe à ça ou Ah y a telle info, j'ai eu tel truc, tu vois ce que je veux dire Bien sûr, bien sûr, après euh, c'est clair vous, si, quand vous maîtrisez pas l'aspect pour un nouveau joueur ou autre mettez des wikora, essayez de mettre une interface qui va vraiment vous, vous convenir, à, convenir à vous et à votre expérience de jeu, c'est le plus important et c'est là où vous allez pouvoir envoyer le maximum avec euh, l'aspect la, ou la classe que vous jouez. Si vous faites comme les gros joueurs, ça marchera pas. Parce que les gros joueurs, eux, ils en fait, euh, ils ont euh, leur interface et leur wikora. Enfin, ou même pas de wikora, parce qu'eux, ils sont, comme tu as le dit, habitués et très expérimentés. Mmh, mmh, mmh. Ouais, carrément, carrément. Donc euh, j'étais en mode Ah ouais, bon, ok. Ça fait que trop chaud, quoi. Mais du ah, coup, ouais, ça m'étonne pas que, que t'en aies pas besoin non plus. Euh, parce que si t'as tellement tâté as tel l'aspect que ça ne surprend pas. Du ça. coup, on passe au multi, ça te va Ouais, pas de problème. Allez, Alors. on nous ça. Donc, bon, ouais. est-ce qu'il y a déjà plusieurs formes de multi J'imagine, genre un multi 2-3 cibles ou un multi 5 plus cibles. Tu vas pas forcément prendre les mêmes talents ou tu prends la même chose euh, quasiment en fait il n'y a qu'un seul talent qui change donc là par exemple quand on est sur du deux cibles donc ouais. euh, typiquement en fait comme Altimor vous, Altimor Altimore. Altimor ça. déjà vous restez ouais. comme ça vous bougez pas vous bougez pas et c'est simple l'open est quasiment la même euh... ça, hop. Ah, donc là simple donc là au pool hop hop la Dark Soul hop conflag. flag et là, vous balancez au plus vite avec la belle, normalement, ça passe. Et hop, là, vous balancez un max de Chaos Bolt pendant euh, l'uptime de... Ah oh, C'est en sac c'est beau, Destru. Ouais. ouais, et là, c'est beau, ouais. C'est vraiment kiffant, je trouve. Hein. Les doubles Chaos Bolt qui partent et tout. Ouais. C'est ça. Et là, pareil, c'est comme si c'était du mono, c'est la même chose. Voilà. Donc là, j'ai mon focus, mon target. Là, ouais. je remets un cataclysme pour refresh les deux Imo Et voilà. Et là, c'est pareil. Et là, le but c'est de garder les deux IMO sur les deux cibles, ça fera une résine de shard en plus. Et là, après, vous, vous faites que des full cause bot, dès que tu multi par exemple là, Hop, on va attendre un petit peu, on va timer avec la conflag en même temps. Hop, là, je vais re-uptime IMO, conflag, et là, vous rebalancez, c'est parti. Voilà. Ok. Et est-ce que au niveau du retour de ton tumulte, euh, il vaut mieux attendre et avoir déjà trois euh, shards, quatre shards pour pouvoir faire directement deux chaos bolt ou au final c'est pas si important que ça ou Le, le plus pensé... important, le plus important, c'est euh, d'attendre euh, que vous ayez euh, une charge de deux coup flight par exemple. D'accord. Euh, ouais. Que, que ca caper les shards, c'est pas c'est pas très important. Mais le plus important, c'est vraiment d'attendre que vous ayez. Euh, vous Ayez un, au moins une charge de conflag qui revient parce que quand vous allez balancer une charge de conflag, c'est simple sous tumulte. Une charge de conflag, c'est une charte directe, c'est pas une moitié de tir, c'est une charte directe. Ouais, Donc ouais, c'est ouais. à dire que si vous faites ça, plus euh, un ou euh, deux incinérés, voilà, vous êtes quasiment full charte. Là, s'il y avait les immo qui tiquaient, qui, qui là on aurait eu on en serait euh, on aurait eu deux charte. Donc après, et entre temps, comme euh, la conflag a pas beaucoup de cd et, euh, et qu'elle revient assez vite. En entre temps, vous aurez pu refaire Conflag sous tumulte et là balancer une voire peut-être deux Chaos Bolt avec les, avec les tics d'Imo. D'accord. Donc, de ce que j'en retiens, en deux targets, plus de feu n'est pas value. On non. fait Chaos Bolt, même euh, si c'est mono, même sans tumulte, mm -hmm. parce que quand il en recharge, on Chaos Bolt mono cible quand même. C'est ça. On maintient l'immolation sur les deux cibles au maximum, évidemment. Au chaud, mm -hmm. On a envie d'avoir des shards quand même. Bien sûr. Quand on ultimulte, on flag, parce que de toute façon, c'est boosted, ça te oui, fait euh, plus de shards, etc. donc c'est vraiment bien. Et euh, bah, sinon, on envoie tout directement, cataclysme en cooldown, idéalement, tu peux toucher les deux cibles, c'est parfait. C'est ça. Ok, puis, euh... et puis voilà. Sur Altimor, <rire> vous allez pouvoir toucher à chaque fois, normalement, Altimore et et, et, et l'ours, donc dès que vous pouvez, hop, cataclysme sur les deux, comme ça, ça vous évite de faire ça et ça. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs, euh, on en reviendra encore une, un petit peu plus tard dans la partie macro, mmh. mais en démo démodestru, c'est très important pour moi, donc je te laisse me dire ce que tu en penses, de mmh. jouer avec le focus et d'avoir des macros focus, comme j'ai vu que tu avais avec les tes petits matcaires. Bien sûr. Mmh. Ouais. Ça, ouais, c'est une spé où... Il y, y a plein de spé où on peut s'en passer, on peut, mais, mais démodestru, non, enfin, mettre le tumulte comme ça, comme tu l'as fait, sans changer de cible, l'avoir directement sur le focus, c'est vraiment super important. C'est ça. Vous pouvez pas... Vous pouvez pas jouer destru, enfin vous pouvez pas vous prétendre être destru sans ça, c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, complètement d'accord. Donc il y a une petite macro focus, slash focus, ça fait directement l'affaire. Et ça. du coup, des petites macros slash cast, add focus, ton sort. Et de euh, toute façon, on reviendra après dans la partie macro. Hein. Voilà. Mais dans l'idée, c'est ça. Ça, quoi. ça marche. Ça. Alors maintenant, imaginons, il y a un peu plus de monstres. Euh, à partir de combien déjà ça change 3 euh... plus. plus 4. 4, 3, 3, vous restez en full tumulte et euh, vous mettez une immolation de plus que vous essayez de tenir sur la troisième cible Et à partir de 4, là on passe sur ça On passe Après sur des pluies sur du chaos Là on va passer, vous allez voir, sur quelque chose qui est assez sympa On change de légendaire également à On change de légendaire, donc on va, on va mettre, hop, là, Prendre celle qui va fait qu'on récupère l'infériale plus vite quand on dépense les éclats d'âme C'est ça, donc là, hop Vous arrivez, imaginons, bon là il n'y a, a peut-être que 3 cibles, mais imaginons qu'il y en ait, admettons, 5 euh, ouais. Parce que sur 5 c'est le plus compliqué donc là, 5, c'est simple, vous allez, entam... vous allez entamer un pack, c'est très simple. C'est Cataclysme, hop. Infernal, hop. plus de feu, Dark Soul, et là, hop. Et là, après, en même temps, vous mettez la Tumulte. Donc là, vous voyez, les chars terminent assez vite, hop. Donc là, hop, vous faites ça. Dès que vous avez plus trop de chars pour envoyer des, des... des plus de feu, vous en récupérez rapidement avec Tumulte, et, et là, vous en renvoyez. Hop. Et là, il y a un autre Infernal qui proc et c'est le bonheur. Oh Alors, et là, t'as le et... ouais, ça, trop bien. Oh, et un troisième, et c'est le bonheur encore. Un quatrième, peut-être. Et là, tu maintiens, même si t'es que sur trois cibles, un 10k constant ouais. à l'aise en vrai. Hein. Là, voilà. Là, sur trois cibles, ouais. Énorme. Même sur trois cibles, normalement, en théorie, full tumulte, tu un peu plus de dégâts. Mais euh... Mais à partir de vraiment de quatre cibles, on va dire. Plus à... à partir de quatre cibles. Après, parce que là, on est en burst. Euh... Sous burst, à limite, ouais. Vous pouvez balancer ça, mais moi, je vous conseille vraiment de garder à Votre infernale appartement, il y a vraiment quatre cibles, 5 cibles, et là vous allez voir, là vous allez envoyer des, des, des trucs de l'espace. parce que là, malheureusement, il n'y a pas assez de résine de shards pour du 5 cibles parce qu'il n'y a pas cinq mannequins, sinon on aurait plus de qui critique Bien sûr, cibles, bien sûr, du coup, là, là, là, là, je crois que le meilleur, je m'en souviens, dans un mythique plus, euh, on avait fait un gros pack et j'avais peut-être neuf infernaux qui étaient pop. Et, et ah là ouais. je, je peux vous dire que là c'est pas. <rire> ah, okay. Là t'es dépouillé faisais... des PS hein, là à bah, l'aise. Bah, so. bah, en fait je faisais ça et juste le temps de faire ça, ça ram... Tout est. Tout bah tout est vrai, ça revient direct en hein. ouais. C'est-à-dire que c'était full plus de feu comme t'as ouais, pu le ouais, faire sur ouais. la vidéo d'intro euh, de Shadowland par exemple. Fiant, mmh. t'avais même suivi celle-là, t'es beau. Ouais j'ai j'ai regardé. <rire> Et du coup, du coup, du coup, ça m'amène à des petites questions. Alors vraiment très débutant là, mm -hmm. euh, parce que je, je connais pas là, je savais de tête. Il c'est quoi les caps de cible sur cataclysme pluie de feu Il y en a ou pas euh, Il y en a pas. Il y en a pas. Simple cataclysme euh, afflige des points de dégâts de ouais, flammes à ouais. avant de lui mettre et, et pareil euh, pour euh, Donc feu, ça, ça par contre ça c'est pas mal. ça ça, ça c'est fort. Ça voilà. c'est vraiment fort. C'est ça qui peut même faire en sorte que tu peux avoir des, des trucs qui vont faire timer plus de plus haut en radar. Parce que le fait de ne pas avoir de cap de cible, c'est vraiment fort. Ouais, est, nous on n'est pas capé comparé peut-être à un ma-che-feu ou, ou un précis, quand il, par exemple tu fais, euh, il fait toutes les visées qui rebondissent. Bah nous on est vraiment pas capé. On peut avoir 10, 15, 20 mobs, bah plus il mm -hmm. y a de mobs, plus ça va augmenter. Ah et plus tu vas pouvoir spam en fait et ouais. comme tu dis plus tu spam, plus t'as les infernos les infernos font eux-mêmes des dégâts de zone euh, d'ailleurs je peux regarder l'infernal est-ce que c'est capé ou pas les dégâts de zone de l'infernal euh, quand il arrive non et euh, quand il est là non plus. non plus. non non plus pas de cap non plus j'ai l'infernal euh, ouais, comme tu disais t'es 9 infernos ouais. bonjour bah, j'ai 9 infernos c'est simple j'ai vu le recount je croyais que c'était un bug au début parce que c'est pas possible y a pas que ma classe a envoyé autant ah ouais et, et d'ailleurs, du coup, si tu peux revenir sur les talents rapidement Bien sûr. Ouais. Je pensais euh, que sur la ligne de Cataclysme, il y aurait euh, potentiellement des changements, genre avec Inferno. Les, euh, Inferno et Feu et Soufre sont jamais value ou ils peuvent être value sur certaines situations Alors, je pense qu'ils peuvent être value en fait, mais c'est en fait, il y a toute une autre optique. Euh, par exemple, pour vous, le Feu et le Soufre. Euh... Ça peut être intéressant, je l'ai ATM, je ne l'ai jamais testé encore euh, parce que euh, je n'ai pas eu le temps de craft vraiment ces ce légendaires-là. Mais euh, par exemple, si vous voyez que ce légendaire-là qui fait qu'incinéré génère 100% de fragments d'éclat d'âme en plus, en même plus, suivant les packs que fait votre, votre tank, bah, s'il fait plutôt des bons packs à 3-4 cibles à chaque fois, et bah, vous allez balancer max d'incinérer. Euh, vous allez devoir mettre par contre cette fois-ci des les immo à la main. Mais une fois que vous avez mis toutes les immo à la main, vous faites désincinérer et après là, et après, là euh, full plus de feu. Full plus de feu, full plus de feu, full plus de feu. Tu peux vraiment être fort hein, parce que tu génères ouais. masse. Hein. Ouais. par un blague, je le fais sans le légendaire, par exemple. On va ouais. voir. Euh, donc là, sur trois cibles, voilà, ça me donne une demi charde cest C'est-à-dire ouais. qu'avec le légendaire, c'est une shard entière. C'est ouais, énorme. 3 incinérés, une queue de feu. Trois incinérés, une queue de feu. Donc voilà. ça, c'est un autre billet. Tu penses qu'il est... Qu est viable Tu en as... Ou en as vu un petit peu qui tournait avec celui-là ou pas voilà. encore Écoute, je ai jamais vu qui tourne avec pour l'instant. Je pense qu'il serait tout de même intéressant de le tester ouais. euh, Mais euh, Mais pour l'instant j'ai jamais vu... Euh, j'ai jamais vu de Destru tourner avec Ça marche Mais je pense ouais. que... à l'avenir la, je, je, je, je ferai un test dessus et... et je dirai ce que j'en pense euh. ah Ouais ah bah, bah carrément, bah, avec grand plaisir hein. <rire> C'est un curiosité dedans, parce qu'en plus, euh, tu sais quand tu lis les talents il... Effectivement, comme tu dis, il y a une légendaire et tout qui va avec mm. Et c'est des trucs qui paraissent pas si déconnants que ça en fait Ouais okay. en fait ouais, ouais, au premier d'abord ça paraît pas si déconnant mais euh, quand en fait vous vous alignez avec tout bah en fait euh, parce que même en fait si vous jouez au feu et souffre par exemple la pluie du chaos ne peut ne pas devenir euh, ne, ne plus être value et jouer à, au, au roi ouais. de parce que du coup bah ça a augmenté les dégâts d'incinéré de 25% ouais, ouais. ouais carrément il ouais. y a beaucoup de questions à se poser derrière. Ouais, euh, ouais, voilà. ouais, ou alors peut-être au grimoire sacré peut-être que cette fois ci serait peut-être le seul moment où il serait value lui mais je pense pas non plus mais là on a un but en fait c'est du fur sure, et donc du coup la plupart mm -hmm. des, des, des escrues bah, jouent avec ça en fait. On a clairement et puis l'avantage majeur que tu mets ton immolation partout juste avec un sort quoi c est, c est ah. La seule chose, la seule petite particularité par contre, quand vous allez arriver en, en grosse clé en fortifié, euh, la est obligatoire. Parce que normalement en fait les mobs ils ont juste trop de vie et vous avez besoin d'envoyer sur les packs. Et ça en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en mono, il n'y a pas trop de différence avec cela Donc en mythique mm. plus, euh, voilà, vraiment, si vous n'avez pas des grosses classes qui burst, qui wreck les packs, euh, et même à un moment donné de niveau de clé, il faudra prendre ça. Est-ce Est que Brest rugissante marche sur la canalisation ou pas euh, Alors, écoute, sur le talent, tu... c'est pas écrit. Euh, Par contre, ouais, quand ouais, je mets toujours. une coup de flag, regarde, mettons. Euh, attends, on va, faire des... bah, on va faire directement le test, simple. Je vais remettre comme ça. Là. Ouais. À... Là. Voilà. Donc là, j'ai envoyé 17, 18 K9. Ok, d'accord. Maintenant, j'ai changé. Hop. Et en théorie, là, quand je mets euh, par exemple euh, une conflag, bah là, euh, le, le debuff c'est euh, dégâts de feu subi augmenté de 25%. Et non pas les dégâts de 10 monnaie incinérés et conflag. Ça, donc, ça, ça, là, de donc, là, ouais. donc là, hop, on refait. On va voir ce que la qualification envoie cette fois-ci. Donc, euh, j'ai l'impression que oui. Euh, c'est bizarre parce qu'il te oui. l'a annulé parce qu'il y a eu une sortie ouais. de combat à partir de ta première image. Je sais pas si vous voulez le refaire un coup. Si tu veux. Ouais, je vais le refaire. Ouais. attends. Je vais le refaire. Bah simple à avoir regardé, c'était 2k6 ouais. Donc, c'est vraiment la même chose. Ok. Hop. Attends. Ah, ça m'a l'air quand même de ça, le prendre. Ça m'a l'air repé. Ça m'a l'air ouais. <rire> <rire> Ok. Alors, après, est-ce que ça justifie des euh, k dégâts de plus ouais. Je sais pas. Euh, Quoique. Mmh, pas, pas sûr. T'es pas sûr Ouais. 16,4k 16, là, elle a fait. Ouais, mais quand tu regardes le tick démolition et la conflag que je rajoute en plus, parce que la conflag fait 3k. Ouais. Euh, là, là, elle a fait 16,4k seule, seule, bah remet les autres talents et puis on voit combien ouais, elle fait, hein, je sais. 16,4k. Ah, euh, euh, 16,400, ah. ouais. Une sortie de combat, 15k 15k, ouais. ouais. donc euh, ouais, ouais, on gagne 1k5, ouais. Bon, je pense au rôle d'un c'est intéressant, mais euh... mm -mm. Mais, euh, mais voilà, mais on gagne pas nous plus le temps que ça. Ça marche. Donc dans l'absolu, euh, tu me prends quand même âme euh, sombre, euh, une misère... Euh, même en multi, du coup. Euh, en multiple oui pour l'instant je le propre parce que j'aime bien quand j'envoie les affaires j'aime bien avoir 30% de chance de crit en plus Et du coup euh, bah, les plus c'est insane Mais, euh, mais à, à, à terme à certains niveaux de clé euh, c'est ça qui est obligatoire hein. Il n'y a pas photo Ah oui d'accord okay. ouais, euh, par exemple Dès que vous allez arriver à partir de 17 par exemple euh, Là il va falloir 17 en fortifié par exemple faut jouer avec ça Et du coup dans ta rotation tu le mets à quel moment c'est ça quand tu le joues euh, bah, Quand je le joue bah c'est simple en fait c'est... Euh... C'est fouler euh, le pack, bah c'est euh, cataclysme et du cataclysme Et si vous jouez avec le Ro ring blaze donc là vous aurez une coufla quand même Et après hop, exemple, a si fait démoniaque et là vous allez voir euh, bah, D'accord, tu le mets direct en fait, tu le mets en cooldown ouais. quoi ouais, là, Voilà, faut le mettre en CD Ça va le sort vous devez mettre en CD Ok ok ok Du coup là, bah, là on, a vu, on a vu tous les types de, de targets, on a vu le mono, le double, le, le multiple est-ce mmh. qu'il y a des tips particuliers, pendant qu'on est encore un petit peu sur les rotations, que tu penses par rapport au raid Typiquement, je vais te donner un exemple de fight qui peut être un peu tricky. Dénatrius. Euh, alors Dénatrius, euh, c'est simple. Euh, moi-même, je vous avoue que euh, malgré à, bah, avoir fait à la dernière fois un, un bon fight dessus, moi-même, en fait, je suis encore en train de réfléchir et vraiment, je, re, je regarde vraiment comme, comment les autres font. Parce que c'est un fight qui est vraiment pas facile pour nous, il y a beaucoup de déplacements. Il ouais, euh, y a beaucoup de targets à droite, à gauche et euh, un fois le boss. Donc, euh, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, par exemple, quand vous êtes en P1, bah, là, vous faites une rotation classique. Et dès que vous arrivez en bas, euh, vous voyez qu'il y a plusieurs cibles comme ça. C'est simple. Essayez de vous focus d'abord sur les euh, cibles que vous pouvez vraiment euh, vous pouvez vraiment taper assez facilement. Par exemple, les deux cibles qui sont sur le côté, notre tumulte, on peut se dire, ouais, là, on est intéressant, on est les seuls à pouvoir mmh. taper deux mecs en même temps. Mais mmh. en fait, pas tant que ça, en fait. C'est. Euh, parce que vous voyez que euh, quand, je, quand on le fait en raid il y a quand même, euh, ils sont à plus de 40 mètres de portée de l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, hum. vous perdez du temps à marcher pour courir pour être apporté ouais, des deux en même temps. Ouais, ouais. Donc euh, moi, je vous conseille quand vous arrivez en bas, passer un cataclysme sur, euh, sur les quatre qui sont devant et les deux qui sont à côté. Euh, vous, mettez, vous choisissez un côté, vous mettez une imo et vous mettez une tumulte et vous tumultez le mec qui est à côté plus euh, en même temps euh, des natrius. Euh, ouais, ouais, ouais. et, et à ce moment-là, euh, normalement, vous avez votre burst qui revient. Vraiment votre burst, si vous voulez le claquer, vous claquez direct open dès que vous arrivez en bas Parce qu'il y a 30 secondes avant de prendre le portail L'infernal dure 30 secondes Donc si vous voulez claquer, vous claquez direct open quand vous arrivez en bas Sinon à ce moment là vous le gardez pour la p3 marche, ouais ça me semble complètement logique Parce que du coup tu bénéficies, tu as le retour de tes bursts Donc de t'es cd donc après ça l'air aller au cooldown Tu touches 4 cibles quand même avec ton infernal Ton cataclysme, tu génères 4 immolations T'arrives quand même à mettre des bons dégâts grâce au tumult idéalement du côté où ton tank va déjà débuff euh, celui que tu vas, si par exemple tu sais s'ils vont des buffs à gauche ou à droite en priorité, mmh. c'est mieux d'être sur celui qui va se faire des buffs et euh, pour moi, bon, en fonction de ce que ton groupe a besoin. Mais... D'accord, ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Est-ce euh, qu'il y a d'autres ouais. trucs comme ça de, de raid qui viendraient à l'idée de particuliers de gameplay ou on passe à la suite euh, Ungering, euh, je t'en parlé comme un gearing mythique, c'est euh, le, le seul fight où je galère un peu parce que vous allez voir, les, euh, les, les, les habilités du boss sont, sont bien timées avec euh, le moment des refresh de, de, des, des immolations donc. Euh, Là où vous conseillez de bien faire attention, par exemple sur ce fight là, checkez bien les habilités du boss pour euh, refresh votre immolation et lorsque vous avez des phases de déplacement, ne pas perdre d'obtain d'immolation. Euh, J'ai vu que sur beaucoup de fights, à beaucoup de démos, ça, ça arrivait beaucoup et moi le premier au début quand je suis arrivé sur le fight. Euh, donc euh, voilà, sur un fight comme Ungerig, je parle en mythique, euh, voilà, faites attention à ça, c'est euh, le, le truc tricky. Euh, Ungerig un c'est Dévoreur en français. Voilà. En non, euh, pardon, ouais, de, donc le dévoreur, enfin, donc faites attention à ça. C'est le seul fight où c'est un peu tricky pour nous. Sinon le ouais. reste euh, ouais. c'est plutôt, plutôt tranquille. C'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement euh, ça, ça fait tellement la diff parce que c'était l'immolation qui tourne pendant que tu te barres, bah, tu génères en fait et c'est ouais, tu continues à générer et tu perds ouais. pas de DPS, ouais. c'est vraiment, sur ce fight là par exemple, c'est ce, ce qui va nous différencier nous, euh, nous, euh, en, en, en, entre les et Ce qui va nous différencier aussi de, par exemple bas de la Lapis, c'est que lui, euh, nous on a qu'une seule dot il en a 4 par exemple qui tournent. Donc, euh, voilà, donc là c'est sûr qu'on... Ouais, carrément, ça, carrément, pas 4 ou plus, hein, parce qu'en mono sur le destroyer, plus, ça. Ouais. ça peut aller jusque 7, hein. euh... carrément. Après, Et du coup... attends tru... euh, excuse-moi, vas-y, ouais, vas-y, vas-y. Tu... Euh, Sun King, si tu as parlé de Sun King, c'est vraiment spécial. Euh, suivant la strat que vous faites, il euh, y a des... donc Pour ceux qui l'ont fait, vous voyez qu'il y a des cibles à de taper. Mm. Euh, je vous le dis, c'est le seul fight que je n'ai pas fait en destru, malheureusement, parce qu'en euh, destru, on n'est actuellement pas assez viable pour faire les shields. J'ai dû faire le fight ma fille parce qu'on avait pas assez de DPS euh, overall du groupe et euh, même destruit à ce moment là. Euh, on n'a pas un burst euh, qui est assez conséquent tout de suite pour euh, pour euh, défoncer les shields. Donc euh, si je peux que vous galérer sur ce boss là malheureusement j'ai pas trop de conseils à vous donner, ça dépend vraiment de votre groupe de raid. Euh, si vous avez un groupe qui a plutôt euh, du gros DPS vous pourrez jouer, jouer l'aspect détruit. si vous en avez pas malheureusement bah, ça sera deux fois sur frabou c'est soit vous êtes bench, soit vous devez passer à Carrément, mais en fait je suis complètement d'accord avec toi, pour rappel du coup, euh, parce que euh, voilà, thinking en mythique, il y a des particularités, c'est-à-dire qu'en gros il faut, il est le monstre, ok il arrive, et ensuite les, il y a des phases de DPS check, c'est-à-dire qu'on a 6 secondes pour mettre un maximum de dégâts mono cible pour péter un bouclier. Donc, en 6 secondes, il faut rentrer un maximum de dégâts. Et cette phase-là, elle arrive 4 fois dans le fight. Il y en a une qui arrive à 1 minute 30, et l'autre à 2 minutes environ. Le truc, c'est qu'en Destru, même si tu prépares tout, que tu as 3 charges de Conflag, que tu as tes 5 shards, tu vas mettre 2 Chaos Ball, tu vas mettre allez, 30 000, 40 000 dégâts sur les 6 secondes, au max. C'est ça. Alors que ça... C'est ce que tu vas faire en 2-3 secondes en affli parce que avec tes extases tu vas préparer tes 5 charmes, tu vas faire extase, extase, auras déjà fait les dégâts du démon de destru, et tu vas faire extase, extase, extase, et du coup ça, ça rentre à peu près non, là, à la secondes. Fait. Et, ouais, ça. Et, et du coup, le shield prend 2 à 3 fois plus cher sur un spé afic sur un spé d'estro. Donc évidemment, c'est un peu galère. On pourrait croire de base que c'est un bon fight parce qu'il y a de là où un peu de partout, on peut faire des tumultes, mais au final, ce qui est vraiment important, c'est le monocybe sur ce boss et c'est est-ce que tu es capable de burst pendant 6 secondes Et soit effectivement, dans quelques semaines, tu auras ton groupe qui aura suffisamment de DPS et tu pourras jouer ton destro sinon ouais je comprends carrément le problème et, euh, et effectivement, ça, ça, ça, ça peut être gênant le fait de ne pas avoir de burst monocybe qui rentre pile en 6 secondes. Okay. Mm -hmm. ouais, Et, voilà. Et même avec le up de 5% qui devrait arriver s'il arrive, euh, ça sera toujours pas suffisant, les mecs. Donc, euh, mm. donc euh, voilà, c'est malheureusement, je enfin, ça me désole plus que autant que vous, hein, mais limite. Mais euh, malheureusement, ce sera le seul fight où on n'est pas capable, enfin où, où on ne peut pas être là en fait. Et après, encore une fois, tout dépend de votre groupe de raid. Si vous avez de la chance d'un groupe de raid qui a un très très bon DPS, ça passera tranquille, même avec votre spec des Ouais, euh, a... Et d'ailleurs ça me fait penser pendant qu'on est encore sur les bases de raid, euh, franche point, tu t'en sors comment Destro euh, bah écoute la... la plupart du temps quand je le fais euh, ça va. Je euh... pense que c'est un fight qui a... qui a. Bon, plus ça aussi Affli, hein, malheureusement parce que voilà, c'est là au lieu d'envoyer un bear sur 6 secondes, on en l'envoyait l'envoyer peut-être sur 8 ou 10. Mm. Euh... C'est simple, si vous préparez bien, vous pouvez envoyer des gros dégâts pendant cette, ces, les phases de burst, où, euh, où il a le, le, le debuff, mais, euh, mais dans tous les cas, euh, on voit pas autant que bah, qu back les autres, il faut que la Ça reste toujours pareil, malheureusement. Malgré, euh, malgré balancer des grosses casse bolts à, à ce moment-là, euh, on euh, n'a pas, un... enfin, pas un truc qui fait que, bah, en appuyant sur euh, Extase, bah, par exemple, nous en appuyant sur casse bolts, on n'envoie pas les mêmes dégâts en fait. Ouais, ouais, clairement, ouais, simplement, que... ça envoie pas du tout les mêmes dégâts. Ouais. Et en plus, c'est que ça en consomme une et en consommes deux avec le chaos, voilà. donc t'en envoies pas cinq, quoi, en fait. Hein. C'est ça. <rire> donc euh, partant de là, euh... ouais carrément carrément, bah c'est bien, je trouve ça bien parce que ça permet de voir un petit peu le tour et si tu vois par exemple si, euh, si la personne, qui, euh, toi qui regarde la vidéo, t'as envie de savoir euh, quelles seront les difficultés et les trucs positifs bah au moins t'as une idée tu vois à l'avance et... et ça je trouve ça plutôt cool du coup ça m'amène à la partie interface, alors là je vois que bah, t'es blindé de wikora et d'interface particulière bon ouais t'es sort de partout <rire> Ouais alors pour ce qui est de l'interface, comme je ai dit tout à l'heure ne vraiment prenez pas exemple sur mon interface. Euh, moi si je vous conseille de prendre exemple sur l'interface, par exemple j'ai si regardé la vidéo de la, de la fille de, de Lenia, Lenya elle a une très bonne interface, moi j'aime beaucoup l'interface qu'il a. Prenez l'exemple sur ce genre d'interface là qui sont euh, qui sont simples, où vous avez vraiment tout apporté, où vous pouvez vraiment tout voir. Euh, C'est ce genre d'interface avec lequel surtout si vous êtes débutant ou vous êtes un, un peu confirmé mais vous n'êtes pas encore vraiment euh, vraiment à, de, de fou euh, sur l'aspect. Euh, voilà, vois avec ce genre d'interface là. Euh, l'interface, après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vous qui décidez comment, euh, comment vous, vous allez la faire. Ça doit être selon vo votre aise à vous et votre expérience de vie à vous. Donc euh, Encore une fois, l'interface, euh, vous, vous pouvez prendre l'exemple sur euh, d'autres personnes, mais euh, n'oubliez pas quand même que c'est vous, vous qui devez être à l'aise et c'est votre expérience de vie à vous qui doit être euh, impactée. Du coup, je remets la description en description, le lien vers la vidéo de Léni. Si, euh, Léni, du coup, si tu as envie de prendre une interface, n'hésite pas à aller checker cette vidéo. Euh, on va avoir une autre partie qui, du coup, là j'ai vu, par contre, tu as déjà des trucs. Les mmh. macros. Alors, pour les macros, c'est très simple. Euh, J'en ai, je crois, trois ATM. J'en ai trois. Euh, donc, elle a macro burst. Ah non, c'est celle, celle de la Destru, pardon. Donc, voilà, donc celle, euh, donc, celle de, de la Destru, donc, euh, quand on joue avec le Dark Soul. Donc c'est simple, donc c'est celle-là. Donc ouais, euh, moi ça me balance mon dark soul et en même temps mon canton. Voilà. Mm -hmm. Donc euh, pour le beurre c'est ce qu'il faut. La plus importante, la tumulte, il vous faut cette macro là en destruit, c'est obligatoire, vous pouvez pas jouer destruit sans avoir ça. Ça c'est impossible. C'est euh, voilà, tout simplement. Et après, c'est bon, une autre macro pour le fier mais qui, euh, qui était pour le PVP à la base, mais en gros, c'est simple. C'est euh, bah, par exemple là, au lieu de voilà, mettre.. Euh, la tumulte sur la cible principale, bah, ça va la mettre sur, en fait, sur la cible de gauche. Mmh, bien sûr, c'est exactement la même qualité. Hein. Yes. Voilà, exactement la même mmh. y a des Donc, euh, ça, vous pouvez la mettre, vous pouvez pas la mettre, ce pas obligatoire. Mmh. Mais vraiment, ouais, je suis d'accord, le tumulte focus. Et du coup, avoir des, des frames qui permettent de bien voir le, le focus ça. sur l'écran, oui. c'est important. Ouais. Okay. Ça, et ça. puis, une petite macro d'alignement de burst avec euh, l'âme sombre, le bijou, etc. Ou, euh... Ça vrai. marche. Pour ce qui me fait ça, au cas où, ça, c'est euh, Z-Pearl euh, de mémoire. Ouais. mais, euh, mais euh, LVI ou euh, toute autre radon d'interface euh, est tout aussi bien et vous ne vous conseille pas cette peur parce que moi, ATM, j'ai 2-3 petits problèmes avec donc euh, j'ai changer dans pas longtemps en plus <rire> yes. bon, LVI, ça marche bien en tout cas, voilà si, euh, au besoin, au besoin LVI, ça marche bien Nickel, ouais. euh, est-ce que tu vois des trucs particuliers en termes de gameplay euh, par exemple en Mythique Plus auquel il faut faire gaffe quand tu joues des trucs euh, euh, Bah, faut... Faut par exemple euh, essayer de jouer un max avec le, le, le diablotin sauf quand votre kit est nécessaire euh, oui. voilà, parce que en fait nous on est une spé euh, un peu comme ceux qui ont connu un peu la démonot à, à, à légion on est une spé en fait pour vraiment maximiser notre dps on a besoin de jouer avec le, le meilleur pète possible donc nous qui est le diablotin pour nous euh, voilà donc euh, sur les boss avec en plus euh, le notre cd qui permet de l'invoquer instant bon il a deux minutes certes on ne pouvait pas l'utiliser non plus sur tous les packs donc, euh, utiliser le à bon escient mais vraiment euh, quand il n'y a pas trop besoin de votre kick par exemple si vous êtes dans une compo où vous avez euh, un cham avec euh, un deck impi euh, un hunt ou, euh, ou un autre ou un chamelem ou un autre je sais pas un mage Et, euh, en plus du tank en général sur les packs où il n'y a pas 35 casters, vous pouvez vous passer du kick il euh, n'y a, y a, a pas de cas qui passeront qui, qui passeront par contre sur les sur les, sur les gros packs où il y a besoin de votre kick là il n'y a pas il a pas de choix euh, surtout à grosse clé parce que là c'est ça, ça met pas des petits dégâts à une shot direct donc, euh, ça en termes de gameplay euh, sur le, sur le M. Et sinon, euh, voilà le but vraiment M. Euh, bah, C'est sur les packs de détruire les packs. Donc, vraiment, euh, mettez bien votre cataclysme on CD dès qu'il est là. Voilà, à partir de 4 ou 5 cibles, envoyez le plus de plus de feux possible. Et euh, quand il y en a moins, voilà, vous essayez de faire un max de tumulte. Et le, le burst on CD, si vous voyez qu'il y a un boss euh, juste après, bah, vous kipez keep, le burst. Ça marche. Et euh, est-ce qu'il y a des tricks euh, Je vais t'en citer un hein, par exemple, il des trucs particuliers de joueurs euh, qui jouent euh, Destru avec le tumulte. Par exemple, tu sais, on peut faire euh, Voile Mortel, euh, Death coil et tumulte, ce qui permet d'avoir 40% de regain et le deathcold qui touche deux cibles. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça que tu fais en plus de particulier avec le tumulte, euh, où tu as des tricks comme ça, où euh, c'est quasiment le seul où... Non, euh, le, le seul, ouais, seul c'est avec le Vol Mortel, mais, euh, mm. mais sinon, non, en petit plus, non, il n'y a pas, pas spécialement de tricks à, à savoir du moins pour l'instant. Les, les seuls tricks qu'il y a, ce sera avec des gates. Euh, à l'époque à BFA où les jeux, on avait beaucoup. Euh, là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un sur Tirna. je n'ai pas pu le tester encore, mais. Euh, il marche bien euh, en tout cas, je peux te, te le dire, Lina, il m'a le fait. Hein. Enfin, ce qui paraît, ouais, on m'a dit qu'il marchait bien. Donc, euh, donc euh, je vais le tester. Et voilà. Par exemple, le seul trick qu'il peut y avoir, vraiment, là où le démon peut être intéressant en, en, en plus, c'est. Bah c'est ça, c'est tout simplement ça. Ça, il euh, ça, y a des endroits, si dans le donjon ça passe, euh, bah vous, pouvez être juste la classe qui... vous pouvez être juste dans la méta à cause de ça, par exemple. Vraiment. Ah, ouais, c'est si, si euh, fort. Si ATM dans les donjons, c'était designé pour qu'on puisse mettre des gates de ouf, croyez-moi, euh, on serait dans la méta. Mais bon, on appli, <rire> par contre, pas en destru. <rire> bah, en destruct, si on peut prendre des packs de 40 monstres et dire, ok, je prends que des classes qui sont pas capées et on déboîte tout ça. Ouais, voilà, et il me plaît. Mais bon, malheureusement, ce pas le cas. Et bien, et ben, très bien. Et ben, pour conclure, j'ai une petite question. Qu'est-ce mm -hmm. que tu penses du scale à venir, ou du scale en général, sur l'aspect destru Est-ce que tu penses que c'est une spé qui va step up Est-ce que tu penses que ça va rester à peu près stationnaire t'en penses quoi de l'évolution, de à ton avis hein tu... C'est purement oh, prévisionnaire, ouais. mais tu penses quoi de destru dans les, les jours et mois à venir moi bah, je pense que euh, sans, sans équilibrage de la, place, de la part de Blizzard en fait on, va, on, risque, on risque de stagner en fait toujours en fait parce que du coup euh, comparé aux autres classes euh, la plupart des autres classes elles arrivent à scale avec le stuff c'est parce qu'elles ont une mastery qui font que ça scale avec le stuff ça scale mmh. avec le temps nous c'est pas du tout le cas on a une maîtrise qui est totalement RNG c'est à dire que nous on need les hubs de, de, vraiment de, de, de classe pour, pour être viable ou pas en fait donc, euh, donc je pense qu'avec le temps on va scale mais scale on va juste qu'elle de manière correcte, voire, voire, voire même peut-être avoir tendance à, à, à descendre en fait. <rire> c'est hein, mais... positif, c'est pleinement positif, ça va bien se bah, passer, bah là... ils vont faire des trucs, non mais t'as raison d'être honnête hein. Ah, ouais ouais, ouais c'est C'est euh, même la première fois de ma vie, je crois que sur cette extension, j'ai fait une requête, une suggestion pour leur dire qu'il fallait quand même augmenter la description, parce que c'était n'importe quoi et qu'ils avaient perdu l'identité de l'aspect. Parce que là limite je préfère qu'ils suppriment l'aspect et on sert plus à rien hein, concrètement en, en soi Donc euh... Ah, et on, honnêtement, il on... y a un truc quand même Visuellement, c'est badass les Chaos Bolt Ah ouais, ça par contre, ça c'est clair que qu'aucune classe fait mieux que par rapport à ça, ça Voilà, je veux ça. dire, tu vois une Chaos Bolt en plus, bon, elle était quand même EP de 22%. À la base, c'était vrai, c'est vrai que c'était encore ah plus ouais. insignifiant. Mais elle était quand même EP de 22%. T'as été repé sur tes dégâts, tu peux être repé. Mais visuellement, c'est quand même badass. Ça se fait c'est double chaos bolt qui partent et chaos bolt. Tu sais, tu sais qu'il y a, tu vous sais, tu dis oh putain, il y a les dégâts qui arrivent là. Ah là là, là, là tu là tu là tu sais que là, tu sais t'envoies des missiles. C'est pas le c'est mais pas le problème. Mais fut, fut un temps, ceux qui ont vraiment qui, qui, Mais ils une aspect depuis très longtemps comme moi tu t'attends vous saviez que quand on envoyait une cause tout le monde tout le monde regardait la cause passer et voyait que là cela c'était vraiment une bombe nucléaire qui partait à chaque fois <rire> c'était vraiment laissé c'est une bombe qui part à chaque fois ouais. et malheureusement là c'est plus cassé un petit missile à tête chercheuse à l'ennemi ouais allez, allez. c'est vrai que ça a quand même un aspect en plus ça motive le groupe t'imagines en vrai, t'as des boules comme ça qui arrive en allez vas-y putain on est parti là let's go ah, ouais. Franchement ça je pense ça motiverait bien le groupe si Genre quand, tu... quand ils voyaient la boule partir arriver, ils voyaient le mec premier tu vois, là, ils direct... <rire> là Tu verrais que là, tout le monde là qui, qui serait là en train d'appuyer de ouf sur son camion Pour rattraper le mec qui envoie juste les missiles tu vois Mais euh, par contre il y a un truc qui est totalement badass ici, sur le Destru euh, Vraiment On est peut-être la seule classe On envoie une 15 volts vous allez beau partir à 100 mètres de portée, vous allez beau prendre un fly, tout ce que vous voulez. La chaos bolt elle va quand même vous suivre pour vous mettre des dégâts. Et c'est le seul truc qui fait ça. <rire> c'est vraiment. T'es désigné pour mourir quand t'es. Ouais, c'est voilà, Vraiment, des... quand, quand on en envoie une, ça y est, une fois qu'elle est partie, elle vous suivra. Mais même tu fais une pierre de foyer, je suis sûr que la chaos bolt elle fait le voyage <rire> pour <rire> Elle <pour> arrive en arrivée, pas... Ah Et putain. Euh, nice. Vraiment, ça c'est énorme par contre. ouais, okay. Bah tu vois, voilà, il y, y a des points positifs, c'est bien. Il y, y a des points positifs, mais vraiment, il faut, faut vraiment que Blizzard fasse quelque chose, quoi. Vraiment. Carrément. Euh... Bah en tout cas, merci à toi euh, bah déjà d'avoir partagé tout ça. Euh, quand même, enfin, je, je vous ai montré un petit peu les logs tout à l'heure, mais euh, il, il fait au mini, euh, des très bons logs, où il est souvent dans le top 5 de sa guilde quand même, mine de rien, sur une guilde sérieuse, euh, qui a un bon niveau de jeu, donc c'est que l'aspect est quand même jouable. Voilà, elle est pas incroyable, oui, voilà, elle, est ouais. jouable. Voilà, elle est jouable déjà ça, il hein, y a des specs qui te sont moins furie, assassinat à l'heure c'est quand même beaucoup moins jouable donc dans oui. tous les cas ça fait grave plaisir, merci à toi de m'avoir contacté et, euh, et de tout, tout ce que tu as apporté sur cette vidéo pas de problème, ça va grand plaisir donc toi si tu regarde la vidéo si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à les mettre en commentaire simplement à me dire également qu'est-ce que tu en as pensé est-ce que ça te fait plaisir de voir un peu la Destrologue est-ce que c'est une spec qui tente je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite